Thank you. vous avez un timbre? Tu as un timbre? Oui, oui. Voilà. Merci. Vous avez une chambre? Oui, monsieur. Jean! Vincent! Comment ça va? Ça va et toi? Je cherche une chambre. Une chambre? Pas de problème. Voilà la clé. Chambre numéro 260. A tout à l'heure. A tout à l'heure. J'ai réservé une chambre. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Dupuis. Oui, vous avez la chambre numéro 260. Où est la clé? Zut, j'ai donné la chambre numéro 260. Et l'hôtel est complet. Il est 7h30. Je dois prendre l'avion demain à 6h du matin. Jean, la chambre de Jean. Un instant, monsieur. J'ai une idée. Un instant, monsieur. — Tu es libre ce soir? — Oui, je suis libre. — Rendez-vous à 8 heures dans le hall? — D'accord, à 8 heures. — Donne-moi la clé. Monsieur, vous avez une chambre. Elle est prête? Bientôt, Françoise. — Monsieur, s'il vous plaît? La chambre est prête, monsieur. Merci. Il est 8 heures. Vincent et moi sortons dans Paris. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. On va au cinéma? Oui, on va au cinéma. On dîne. Il y a un restaurant en face. Oui, c'est beau. Monsieur, le restaurant ferme. C'est combien? 220 francs. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, messieurs. Voilà la place de la Concorde. Une heure oh. oh. Regarde la rue de Rivoli. À gauche, c'est les tuileries avec la grande roue. Heures. Oh, il est tard, on rentre. Non, on boit un verre. 5h10. Oh. Il est tard. On rentre Encore un verre À droite, c'est l'île de la cité. Du matin. Merci. Je reviens. Tiens. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est 6 heures du matin. Alors, Vincent, en forme? Oui, en forme. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Et vous? vous avez une chambre oui monsieur jean vincent comment ça va ça va et toi comment allez-vous moi ça va bien et vous bonjour comment allez-vous Bien. Et vous? Moi, je vais bien. Merci. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien. Et toi, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Et, et vous? Ça va. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Bonjour. Vous avez un temps?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 J'ai réservé une chambre. J'ai réservé une chambre. Vous êtes Monsieur? Je suis Monsieur Dupuis. Oui, vous avez la chambre numéro 260. Vous avez la chambre numéro 260. Et maintenant, Jean et Vincent. Il y a un restaurant en face. Il y a un restaurant en face. Monsieur, le restaurant ferme. Monsieur, le restaurant ferme. C'était le restaurant. Il est 10 heures. Il est 10 heures du matin. Il est 10 heures du soir. Il est 6 heures du matin. Il est 10 heures du matin. Il est 5 heures du soir. Il est 11 heures du soir. Il est 2 heures du matin. Il est 7h30. Je dois prendre l'avion demain à 6h du matin. Il est 7h30. Je dois prendre l'avion demain à 6h du matin. Rendez-vous à 8h dans le hall D'accord. À 8h. Et pour conclure... Tiens. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est dix heures du soir. À six heures du matin, on dit Bonjour. À onze heures du soir, on dit Bonne nuit. Bonne nuit.